Eh bien, bonjour tout le monde, je suis Links et je suis ici pour vous présenter un nouvel allocuture. C'est parti Je vais vous parler aujourd'hui d'un humain qui a consacré sa vie à la défense de l'humanité. Ce personnage fut la figure de la résistance humaine face à l'alliance covenante avec ses tactiques ingénieuses. Il s'agit du vice-amiral Preston Jeremiah Cole. Cole est né le 3 novembre 2470 à Mark Twain dans le Missouri-sur-Terre. Il grandit dans une grande famille avec trois sœurs et quatre frères. Dès l'école élémentaire, Cole était déjà quelqu'un d'exceptionnel. Sa professeur souligna son excellence dans la plupart des domaines à l'exception de l'éducation sportive, des arts et d'un manque de sociabilité. Ce manque de sociabilité se remarqua lorsque Cole jouait. Il voyait le monde d'un côté purement analytique. Il semblait travailler au lieu de s'amuser. Mais au fil des années, ses résultats scolaires baissèrent par un manque de reconnaissance du système scolaire. Après sa scolarité, Cole décida de s'enrôler le 23 septembre 2488 dans l'UNSC, dû au manque de revenus de sa famille et d'un rêve de colonialisme romancé causé par les médias. Il souhaitait un jour devenir un simple colon fermier quittant la vie tranquille de la terre pour une vie bien plus mouvementée sur une colonie. Comme à l'école élémentaire, Cole se fut vite remarqué durant l'entraînement en démontrant une grande obéissance aux ordres et une forte volonté. Son instructeur recommanda le déploiement de Cole pour qu'il puisse devenir sous-officier, pour obtenir de l'expérience sur le terrain avant de devenir officier, au lieu d'entrer directement à l'académie militaire sans expérience du terrain. Cole reçut alors sa première affectation en tant que matelot breveté à bord du CMA Season of Plenty. Il continua néanmoins d'étudier l'histoire ancienne et les théories des champs quantiques, ce qui lui permettra d'impressionner ses supérieurs et aller étudier à l'académie lunaire. Durant sa troisième année à l'académie, Cole se maria avec Ina Volkov, avec qui il aura deux fils et une fille. Il réussit à obtenir son diplôme en 2493, passa deux semaines en lune de miel avec Ina, puis fut affecté à l'UNSC Las Vegas en tant qu'enseigne de seconde classe. C'est en 2494 que Cole allait réussir son premier coup d'éclat. En début d'année, l'UNSC Callisto fut volé par des insurgés. L'UNSC décida alors d'envoyer l'UNSC Jericho, l'UNSC Buenos Aires et l'UNSC Las Vegas à sa poursuite. Les rebelles étant prêts à se battre, attirèrent l'UNSC dans un piège faisant exploser une charge nucléaire dans un astéroïde projetant les débris sur les vaisseaux de l'UNSC, détruisant le Buenos Aires et endommageant lourdement le Jericho et le Las Vegas. Dix minutes après l'impact, Cole se réveilla et se rendit compte qu'il était le seul sur le pont qui n'était pas mort ou évanoui. Il prit alors la décision de remporter la victoire face aux rebelles, coûte que coûte. Cole envoya un message de détresse au Callisto indiquant que le Las Vegas se rendait. Le Callisto, suivant le Common Space Law, qui est un ensemble de lois définissant le comportement attendu des vaisseaux circulant dans l'espace, accepta et manœuvra pour s'amarrer. Mais Cole avait préparé pendant ce temps un missile qu'il tira dans le hangar du Callisto. Ce seul missile permit d'autrepasser le blindage provoquant d'énormes dégâts faisant fondre ses réacteurs et détruisant 11 ponts. Cole manœuvra le Las Vegas pour le mettre en position prêt à couper le vaisseau insurgé en deux avec ses missiles. Enfin il lui ordonna de fermer ses silos de missiles et de lui donner accès à l'ordinateur de bord pour qu'il puisse en prendre le contrôle. Après cet incident, l'UNSC ne savait pas s'il devait décerner la Légion d'honneur à Cole pour sa tactique novatrice ou l'amener en cours martial pour avoir transgressé le Common Space Law en attirant un ennemi dans un piège après s'être rendu. Finalement, l'UNSC décida de promouvoir Cole au grade d'enseigne de vaisseau de première classe et lui confia une corvette. Cole patrouilla alors pendant plusieurs années dans les colonies extérieures et remporta une douzaine de combats face à des rebelles. En 2500, Cole fut promis capitaine de vaisseau et commanda alors le premier vaisseau de l'UNSC équipé d'un canon AM, l'UNSC Gorgon. C'est à ce moment aussi que l'UNSC commença à utiliser Cole comme figure de proue contre l'insurrection qui avait pris de l'ampleur avec le temps. Mais en mai 2500, Cole subit un revers avec le divorce de sa femme. Néanmoins, par son sens du devoir, il n'abandonna pas sa campagne contre les rebelles. Durant cette campagne, il rencontra un adversaire à son niveau qui commanda un vaisseau nommé le Bellicose. Ce vaisseau réussit à s'échapper deux fois et à la troisième rencontre se termina en match nul après avoir dévié le tir du canon M avec ses derniers missiles, une tactique très novatrice. Après ces événements, Cole fut épuisé et passa une permission sur Roost en septembre 2501 et décida de faire de cette planète son port d'attache. En 2502, il y passa un mois pour réparer son vaisseau après un affrontement contre les rebelles. Durant la permission, il y rencontra Lyra, une colonne qui impressionna fortement Cole par son intelligence. Ils se marièrent en novembre 2502, ce qui donna l'espoir à Cole d'un nouveau départ dans sa vie. Néanmoins, cet espoir s'effondra vite alors que l'ONI apprit que 17 mois après le mariage, que Lyra était en réalité Liliane Castilla, une leader du mouvement insurrectionniste et capitaine du Bellicose, le vaisseau rival de Preston Cole. Cole fut prévenu par son ami Michael Stanforth, qui lui conseilla de livrer volontairement Castilla à l'UNSC pour prouver son innocence et qu'il n'avait pas révélé d'informations aux rebelles. Mais Castilla anticipa cette action et prit la fuite. Après l'intervention de Stanthorpe, l'UNSC décida de ne pas faire passer Cole en cour martiale. Il fut néanmoins retiré du front et placé à un poste administratif, avec le grade de contre-amiral. C'est durant cette période qu'il apprit que le 2 janvier 2504, le Bellicose avait plongé dans l'atmosphère d'une géante gazeuse et n'en était pas ressorti. À cette époque, Cole était un héros pour l'humanité, mais en réalité, il était durement marqué par son passé. Son image publique se détériora avec le temps avec plusieurs mariages et divorces avec des femmes plus jeunes que lui. Il dut être opéré à plusieurs reprises une fois au foie à cause de son alcoolisme et au cœur après deux attaques cardiaques. En octobre 2525, l'UNAC apprit après l'existence de l'Alliance covenante et la déclaration de guerre qu'elle avait formulée. L'amirauté prit alors la décision de ramener Cole au service actif et de s'en servir comme bouc émissaire en cas d'échec. Début novembre, des officiers se rendirent chez Cole pour lui expliquer la situation, et lui proposer de revenir sur le devant de la scène. Cole, négligé et fatigué, accepta l'offre. Une fois ressorti de sa salle de bain, rasé et portant son uniforme comme par une renaissance, Cole fut plus déterminé que jamais à défendre l'humanité coûte que coûte. Deux semaines plus tard, le 15 novembre, Cole était à la tête du croiseur super lourd UNSC Everest et d'une flotte de 40 vaisseaux. Le 1er mars 2526, ce groupe de combat allait remporter la première victoire de l'UNSC contre les Covenant, durant la deuxième bataille d'Arvest, mais avec de lourdes pertes. Cole réussit à détruire un super destroyer, mais perdit 13 navires dans l'affrontement. Le 24 décembre 2530, Cole participa à la bataille de la Grande Ourse. Il réussit à détruire la flotte ennemie, mais plus important encore, l'UNSC réussit à capturer un prisonnier sanguine. C'est durant cette interrogation que l'UNSC apprit que les Covenant ne voulaient pas juste vaincre les humains, mais totalement anéantir l'espèce humaine en détruisant toute leur planète. Après cette rencontre, Cole prit la décision de protéger toutes les colonies humaines avec le protocole Pied-Paper. Ce protocole ordonne aux vaisseaux de supprimer toutes leurs informations de navigation ainsi que les IA, et en cas de fuite dans le sous-espace de prendre un vecteur aléatoire au lieu de se diriger vers une colonie. Ce protocole fut ensuite amélioré et renommé Protocole Cole, et mis en service en 2535. Cole prit néanmoins la décision de l'appliquer dès sa conception à sa flotte. Entre mars 2526 et juin 2541, Cole participa à 28 affrontements contre les Covenantes, ne se repliant qu'à deux reprises dû à la supériorité numérique de ces derniers, mais revint toujours plus tard avec des renforts. Après une telle période d'activité sans permission ni réaffectation, son état psychologique se dégradait devant vivre avec la mort de ses subordonnés et de civils qu'il ne pouvait sauver. Au début de l'année 2543, Cole commanda une grande quantité de matériel pour équiper le groupe de combat India qui comportait 162 vaisseaux, afin de contrer un déploiement d'une centaine de vaisseaux covenant dans le système Psi Serpentis. Le 18 avril 2543, à 9h15, Cole et le groupe de combat India sortis du sous-espace provoquant des distorsions électromagnétiques massives, avertissant les vaisseaux covenants de la présence de l'UNSC dans le système. Cole se positionna derrière la géante gazeuse du système et sépara sa flotte en deux. Une partie vers la gauche, l'autre vers la droite. Les Covenants qui lancèrent l'assaut limitèrent, mais en pleine manœuvre, le groupe de gauche d'India de coupa court à la manœuvre et rejoignit le groupe de droite. Le groupe droite des Covenants, surpris par cette action, lança une vague de torpilles à plasma qui fut contrée par des explosions calculées de têtes nucléaires. Le temps gagné permit à India de tirer avec leur canon AM et détruire 37 vaisseaux Covenants. Les deux flottes n'ayant pas changé de direction durant l'assaut, ils entrèrent en collision tirant à bout portant et se percutant. À la fin de cette charge, Cole avait perdu un tiers de ses forces, et seul son vaisseau amiral UNS Everest n'avait subi aucun dégât, en ayant mené à la charge. Du côté des Covenant, le premier groupe avait été anéanti. Alors que le second groupe Covenant commença à poursuivre le groupe de combat India, une flotte composée de 55 vaisseaux insurrectionnistes commandés par le Bellicose vint en aide à India. Grâce à ces renforts, les Covenant perdirent la moitié de leurs effectifs restants, au prix d'un quart de la flotte insurrectionniste qui passa ensuite dans le sous-espace. Ce repli permit à India de recharger ses canons à M, mais en même temps, une flotte de 200 navires Covenant sortit du sous-espace et se dirigea vers les vaisseaux de l'UNSC. Cole ordonna le repli de la flotte, mais resta avec l'UNSC Everest en plongeant dans la géante gazeuse. Il en profita pour provoquer la flotte Covenant, leur rappelant les deux défaites sur Harvest et les près de 300 vaisseaux qu'il avait perdus face à lui. Ce message adressé directement aux Covenant les poussèrent à concentrer l'intégralité de leur flotte sur l'Everest. Une fois la flotte ennemie à portée, Cole lança plusieurs centaines de missiles nucléaires à l'intérieur de la géante gazeuse. L'explosion qui en suivit transforma la géante gazeuse en une naine brune provoquant une micronova anéantissant la flotte Covenant et l'UNSC Everest. L'UNSC ordonna que le 28 juillet 2543 soit un jour de deuil en la mémoire du vice-amiral Preston Cole, héros de la guerre humain contre Covenant. C'est ainsi que l'histoire de Cole se termine officiellement. Pour les plus attentifs, vous avez remarqué que j'ai cité le bellicose durant la bataille de Psy Serpentis. Le 6 mars 2543 eut lieu la bataille de 18 Scorpions. Il s'agissait d'un affrontement mineur entre l'UNSC et l'Alliance Covenant sans grande importance, à l'exception qu'un vaisseau identifié comme le Bellicose Interva en faveur de l'UNSC. L'ONI suppose que Cole a lu le rapport et essaya d'entrer en contact avec son ancienne amante, l'IUN Castilla. Dans la commande de matériel de Cole avant la bataille de Psy-Serpentis, il demanda une nouvelle IA, des calculs subspatiaux complexes et réquisitionna un croiseur endommagé en apparence inutile. Tout ce matériel a été utilisé dans la dernière phase de la bataille. Au moment où Cole décida de faire exploser la géante gazeuse, il lança vers la flotte covenant tous ses missiles Archer et plusieurs missiles nucléaires. Ces explosions masquaient totalement la visibilité. Néanmoins, le UNI réussit à apercevoir la coque d'un vaisseau humain supposant qu'il s'agit du croiseur réquisitionné par Cole avant la bataille. Cette hypothèse fut validée grâce à des calculs prouvant que la masse de débris de Titan 50 était bien inférieure à la masse de l'Everest, mais correspondait avec celle du croiseur. Aussi, après la bataille, aucune des boîtes noires qui auraient dû être lancées avant la destruction du vaisseau a été retrouvée, ce qui peut expliquer pourquoi Cole a commandé une nouvelle IA. Pour pouvoir la configurer lui-même et lui donner ainsi plus de droits et donc empêcher l'éjection des boîtes noires. Pour finir, les IA d'analyse de l'ONI ont conclu que Cole avec les calculs subspatiaux qu'il a demandés, avait 89,7% chance de survivre à un saut dans le sous-espace comme l'avait fait le Bellicose 30 ans plus tôt. Cole a pu donc fuir ses responsabilités dans cette guerre et vivre la vie qu'il voulait toujours mener et être un simple colon loin de l'UNSC. C'est ainsi que se finit réellement l'histoire de Preston Cole, un homme ayant souffert toute sa vie en donnant l'espoir à toute l'humanité. Et eh bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je connaissais un peu le personnage de Cole avant, mais c'est en écrivant cette vidéo que j'ai découvert l'histoire de ce personnage que je trouve très intéressante. Sur ce, je vous invite à me répondre dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de Cole. Si vous voulez en apprendre encore plus, le wiki Halo est à votre disposition. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Halo.fr. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et bien évidemment, vive Halo